Je te fume coussèque, je te je te fume coussèque, <rire> je te fume je sais pas, ça veut dire euh, je te fume, ça veut dire je, je tonique, et coussèque c'est comme la bouteille, tout de, je te fume je sais pas, <rire> ça m'a fait rigoler. Je rêve, je rêve en japonais, mais... Dès que j'arrive ici, j'ai rêvé en français aussi. Mais toujours, je rêve avec mes familles, mes amis japonais. C'est vraiment chaque soir, je rêve. Je rêve, ça m'étonne beaucoup. Dès au Japon, je n'ai jamais pas vu comme ça. T'as 7 millions de francophones, t'as 300 millions d'anglophones. Québec, hein, on, on essaie de on essaie de faire rayonner le français au Québec, puis on essaie de, de, de, ch de chérir la langue t'sais, comme on peut, mais c'est sûr qu'il faut euh, il faut travailler. Qu'à la fois, on sauve vers les autres. On, presque tout le monde euh, parle anglais là, au Québec. Moi, je suis même dans ceux qui parlent pas très bien, hein, de mon âge. Donc, euh, pour avoir un emploi à Montréal, il faut que tu sois bilingue des fois même trilingue, hein, il y a beaucoup de il y a, il y a une phrase que je n'aime pas du tout, c'est « il faut que je fasse mon sac ». Et euh, l'histoire derrière, c'était quand j'étais en Bretagne, j'avais un copain. Mais lui, bon, c'était euh, pas vraiment un copain. Copain, on était ensemble, mais lui, euh, il avait une copine et il habitait dans, dans ses foyers aussi. On se voyait euh, lundi au vendredi. Et après, tous les vendredis, il disait, il faut que je fasse mon sac. Et ça, c'était un peu le, le signe que maintenant, c'est le départ, qu'il va rentrer pour le week-end, qu'il va voir sa copine. Et ça, je n'aimais pas. Mes amis, en général, ils m'appellent comme ça, le Turc. <rire> Tout le temps, comme ça, comment ils... Ont, comment ils, pour, ils je ne sais pas ce qu'ils pensent, euh, ils me disent comme ça, mais quand je présente, comment comment dire ça même à toulouse entre les amis tout le temps il me disait le turc il m'appelait même ici il m'appelle pas à mon prénom mes amis le turc en général <rire> je suis turc ça me, gêne, ça me gêne pas pas du tout ça me plaît <rire> ouais. Par exemple, il y a un mec qui qui, qui était à O'Neill, s'il a une copine suédoise et il parle un peu suédois. Et moi, je me suis manqué de lui, mais complètement, c'était trop rigolo. Il a parlé comme un robot. C'était n'importe quoi. C'était trop bon. Quand j'étais à l'institut, je peux, je comprenais bien de la de langue que des amis qui parlent, uh, des amis parlent quelque chose des quelque chose des mes amis parlent pour moi c'était la troisième langue oui parce que langue de l'institut c'est français offshore. <rire> langue de professeur que professeur chacun a beaucoup de beaucoup de caractères très riches mais chacun utilise Très euh, des logs très particulières. Ouais ben bah, je peux essayer de parler en français peut-être. Je euh, sais pas ben bah... attends là mec euh, franchement là je peux essayer. Hein, je sais pas euh, je suis pas trop rasoir. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut que je dise? Que dalle? Ah, tu m'étonnes. Ah purée <rire> purée bordel. Non mais bon tu tu relâches tu, relâ, tu relâches la la mâchoire et ah. puis euh, t'essaies de Merde, je suis en train de me franciser, bordel. Bordel de merde putain, là, c'est quoi, là Je suis devenu complètement naze. J'ai la flemme, mec, j'ai la flemme. Ah, hier soir, il y a pris un nouvel Sale, salope. Trouve vraiment. Sale, salope, non Sale, sale. À campagne, j'arrive pas à utiliser dans les phrases. J'ai pas pu apprendre ça encore. Ça fait longtemps que je sais ce que ça veut dire, à campagne. Mais j'arrive pas à utiliser dans une phrase. Accompagner. Accompagner. Accompagner. Je peux t'accompagner. Oui. Je voilà. peux te accompagner. Accompagner. Je peux te accompagner Jusqu'à chez toi. D'accord. Parce que j'utilise pour les filles de oui. temps en <rire> temps. Tu sais, euh, l'amour de Pont-Neuf. Oui. Quand je, je l'ai vu, c'était il y a longtemps. Euh... Ça me fait très, très, très choquer et il me touchait très profonde, Donc j'ai décidé de séparer mon... avec mon petit ami. Je suis rentrée, j'ai vu un film en Suédois, enfin un film suédois. Et, et j'étais là, j'étais dégoûtée, j'ai pas compris. Et j'ai dit, mais c'était incroyable ce que c'était nul. Et, et je, je l'ai vu avec une copine qui est restée en Suède, enfin, elle n'était elle, elle, elle, elle, elle, elle pas en France avec moi. Et après le film, j'étais là, j'ai halluciné, parce que c'était vraiment le film le plus nul que j'ai jamais vu. Et elle était là, oh, trop bonne, trop mignon. Et j'ai pas compris, c'était parce qu'ils ont, ouais, ont parlé d'amour en Suédois. Et c'était pas bien, c'était... ça m'a ça fait bizarre. Et c'était vulgaire, c'était vulgaire, c'est super... C'est super vulgaire, pas, en français c'est doux, c'est je veux t'embrasser, et je veux te... Enfin, viens dans mes bras, et ensuite on dit je peux te donner un câlin, et c'est pas si joli, enfin c'est beaucoup plus... C'est pas un mot, maman, la parole maman, à l'espagnol veut dire eh, connard, en tout comme ça, maman. Eh, quand j'écoute un petit enfant qui dit maman, je sais pas quoi, ou il pleure, il dit maman, maman, eh, ça commençait à un, un magasin de bonbons où il y avait un petit enfant qui pleurait parce que sa mère ne l'achète pas de jamalo. jamalo. Et en Espagne, jamalo, c'est la héroïne. Et, et l'enfant dit maman, jamalo, je veux jamalo, maman. J'ai compris euh, Maman comme l'insulte et Hamara comme l'héroïne. J'ai eu un petit enfant qui fait ça et, et c'était euh, vraiment marrant et euh, rigolo. gars tu vois, je l'oublierai jamais. Pour tout le reste de ma vie, je n'oublierai jamais que « Hola » ça veut dire ben, « Allô ». bah Allô » c'est la même affaire. Quoi Ah, oh, je sais, je sais, mais « Allô » ça veut dire « Hola ». Ta gueule, j'aime pas cette mot. Quand une fille ou... En général, les filles, qui les filles me disent ça, ta gueule, ça, ça me tue. <rire> j'aime pas ce mot. Même je connais pas, ils l'utilisent beaucoup les, les filles françaises. Euh, les hommes, ils l'utilisent pas beaucoup, mais les filles, ils disent. Même je connais pas très bien la fille, on parle comme ça, elle utilise comme ça, ta gueule, ça me tue. <rire> j'aime pas, j'aime pas du tout ce mot. Bon, il y a plein de trucs avec mes mots, bien sûr. Quand il m'inquiétait, par exemple, c'était pas super. Mais, mais bon, ça c'est. Moi bon, j'aime bien quand. J'aime pas quand Mimo il me dit j'en ai marre. Ça j'aime pas. Tu vois le truc Ça j'aime pas. Ça j'aime pas parce qu'il le dit trop. Il le dit tout le temps. Et c'est comme. Enfin, c'est comme. Il, il veut dire que lui il a compris, il a vu ce, ce truc. Et il veut qu'on le voit aussi. Mais il est là, il est énervé parce qu'on ne le voit pas. Il croit. Mais bien sûr, on a compris. Mais bon, lui, il croit qu'on n'a pas compris et c'est que lui qui l'a fait, enfin, mais bon. Um, oui, c'est rigolo parce que, normalement, quand je parle allemand, je ne te dis pas trop, je n'aime pas. Mais en français, je, je les dis tout le temps parce que, pour moi, um, le son c'est plutôt le voilà le, le sang du mot. Putain, pour moi, tu peux le dire, hein. je me dis, oh putain, um, c'est un truc... Seulement le sens, c'est presque mignon pour moi euh, et comme ça, ça ne me gêne pas de le dire. Hein, parce que peut-être je ne comprends pas tout à fait le sens, enfin, je, veux dire, je sais ce que ça veut dire quoi. Et euh, ouais, comme je dis ça en allemand, je ne dirais pas, je l'impète tout le temps. Mais euh, voilà, en français je l'ai fait. <rire> quand pour le matin, quand tu arrives à l'école, à 8h surtout, il y a personne qui te dit « salut » ou « bonjour » ou quelque chose. Tout le monde avec le visage gris, comme ça, rentre à l'école, fait son travail, c'est horrible. C'est pas normal, normalement, tout le monde, c'est plus communicatif. Ça m'a à beaucoup, parce qu'il y a quelqu'un que je le connais, elle, elle a donné le bisou, il allait donner des bisous, il me dit eh, « Fais fa une heure que tu m'as donné des bisous, pourquoi tu tournes à me donner des bisous ?» Je sais pas, parce que nous ne pas vu je sais pas. Le mot ami parce que peut-être pays asiatique, euh, au Japon, euh, si on, on fait connaissance et puis on était des amis, une fois, euh, si on ne se retrouvait pas longtemps, par exemple trois ans, ou cinq ans, dix ans, on peut garder notre sentiment avec avec eux c'est à dire euh, par exemple cinq, cinq, ans avant, cinq ans après quand on se retrouve on peut sentir on peut sentir euh, presque pareil on peut trouver quelques sentiments presque pareil avec eux il y a longtemps mais en france en France toujours il faut communiquer. Toujours il faut communiquer très souvent pour dire bonjour, pour dire si on, on ne se retrouve pas, il faut téléphoner ou il faut écrire. Donc je sais un peu comment on dit au début c'était un peu difficile pour moi. Mais maintenant ça va, oui. C'est comme un peu, un peu physiquement pour moi. Parce que entre amis, amis l'esprit c'est plus important pour nous. Mais en Europe, c'est. Bien sûr, c'est pareil, mais il y a d'autres choses aussi, ça existe. Hmm. Qu'est-ce qu'il va me poser comme question, ce Français? Cet Andalousien. Ce canailleux, ce snorro, ce schnappant, un peu baveux, un peu narquois. C'est une rime que Félix Leclerc emploie dans le Québécois. C'était un Québécois, narquois comme tout Québécois, pendu à la gar gargouille d'un toit. Ta -ta -ta -ta -ta -ta. Il était amoureux. amour. <rire> enfin, je ne me rappelle plus des paroles. Profiter, j'ai appris. <rire> c'était dur à apprendre parce que j'entendais plusieurs fois. Je connaissais, que, mais je ne savais pas ce que ça veut dire. Voilà, c'était pour euh, profiter, oui. Profiter, ça veut dire, j'ai appris comme ça. Un jour, j'étais au euh, Non, mon ex, elle me disait que profiteur. Une ex française. Et je ne comprenais pas. Un jour encore j'étais au IPN, j'étais pas avec ma copine. J'ai eu un ami, euh, il m'a demandé ma copine, elle va bien ou ça J'ai dit, ouais, c'est dur, le... j'arrive pas. Euh, voilà, il m'a dit, où oui, elle est J'ai elle n'est pas là, elle est chez elle, je sortais tout seul. Il m'a dit, il faut profiter, oui. Ouais, après. Voilà, j'ai appris comme ça, euh, j'ai pensé que c'est comme ça veut dire ça, profiter, comment dire. Euh, voilà, profiter, ça veut dire, je peux dire, hmm, j'arrive pas à expliquer. Il <rire> y a un mot en doigt que que... que que je croyais n'existait pas en français. Mais mon patron il a dit que ça existe, enfin, j'ai expliqué, il m'a dit oui, il y a un mot, mais on ne l'utilise plus. Et c est, c est, enfin, ça veut dire comme un mélange entre la moitié et assez, et pas trop, et entre enfin, le moyen, enfin, c'est comme la Suède, c'est comme ça. <rire> c'est pas trop, c'est pas trop peu, c mais c'est bien, c'est bien entre les deux, comme ça, on a trouvé le bon niveau. Et ça c'est un truc que je veux bien, enfin je veux le laisser tout le temps parce que c'est important. Mais ça je le trouve pas, je sais, je le connais pas. Et ça me dérange. Avec José, moi et José à la fête, c'est tout le temps de « ce ceci, quel coup, regarde tu sais, simple, simplement pour rigoler. C'était cool ça. En général, je suis avec les Français, oui, tout le temps. On se comprend bien, hein? voilà, il m'explique, euh, je comprends ce qu'il m'explique tout le temps, mais quand euh, on est de 3-4 trois, trois, personnes, il y a plusieurs personnes, quand ils, ils parlent entre eux, je comprends pas. Au début, je comprends peut-être, mais ils parlent vite entre eux, euh, après ça me coupe. Dire? moi je suis ailleurs. <rire> je pense ailleurs. Et ils discutent entre eux. Je comprends pas du tout. Quand ils me posent une question, après je, je comprends un petit peu. Je parle. Après, voilà, ça me coupe. Euh, je pense autre chose. Je pars, moi. Je pas comment. <rire> ailleurs, ouais. je pars en Turquie. Je pars. Autre chose. Je, je pas. Voilà. Je pense autre chose. Je comprends pas quand ils parlent. Vite entre eux, mais quand ils parlent euh, avec moi, parce qu'ils parlent, quand ils parlent avec moi, ils parlent doucement. Comme ça, je comprends. Je peux discuter avec eux, mais de temps en temps, ils oublient que je je suis, je suis là. Voilà, ils oublient. Pour ça, ils parlent vite entre eux. Moi, je je parle, pense je pense autre chose. <rire> je vais ailleurs. C'est dur. Faut y aller, Paris. Dis-moi que j'étais un gars patient. Dis-toi que j'étais un gars patient, puis viens me voir quand t'auras 20 ans, t'es là, pop, pop, petite chanson les colocs. des colloques. Des colloques? Le groupe les colloques? Par exemple, je n'aime pas quand les personnes disent que l'allemand, c'est pas une langue jolie, parce que, justement, ben, ils lisent tout le temps, c'est dur et tout. Um, c'est vrai, c'est une autre intonation que le Français prie, bien sûr, mais... Um, moi, je crois c'est parce que les personnes qui lisent, ça, ils ont surtout vu des les, les vieux films de guerre ou surtout la Deuxième Guerre mondiale où ou... ça chante aussi. Hein. C'est euh... pas si dur que ça. Voilà, je sais pas. Moi, j'aime bien l'allemand parce que c'est très. Euh très riche, un peu jouer, jongler avec les mots et euh, faire beaucoup de nuances que peut-être en français n'existe pas comme ça, mais ça rend la, la langue difficile, c'est clair. Pour quelqu'un qui qui apprend la langue, c'est dur. Moi vraiment, le français j'aime pas. C'est trop ni ni ni ni muy, trop c'est pas. Je sais pas, les, les vins, les, les smoking les pins, vous voulez, je sais pas, je ne sais pas. Je les trouve trop... Je ne sais pas, n'aime les... plus les langages plus direct plus agressif que les Français les trouvent trop... Bon, on revient sur mes mots. <rire> J'aime bien quand il m'appelle en fait bébé. Ça me pousse. Du moment que tu donnes du temps à ta voix, tu fais, tu fais ce que tu veux. Ah ben là, j'ai compris, là, bordel. Ben peut-être que je fais, peut-être que je veux essayer de parler comme un noir, là. <rire> tu, tu essaies, tu, tu prends un peu le. Je sais pas, moi, tu, tu fais un peu comme André Philippe Gagnon, là, qui imite tout le monde, il émite la planète, là. Il chante son. Euh, tu sais, euh, We are the world. Euh. Tu vois, bordel. Hein? De quoi t'as l'air, toi, après, quand tu sors dans la rue et que tout le monde se barre de ta gueule foutaise de merde. Et je vais vous le dire, il n'y a qu'une chose de vraie sur cette planète, c'est le blues. Hein? Le blues, putain. Sacrement, j'ai travaillé toute ma vie. <rire> je sais pas ce que je dis. <rire> Fais plaisir. Moi, je me suis toujours vue comme, comme une personne et pas quelqu'un imitifiant. Mais je sais que, en même temps, je sais que je suis vue comme ça. Enfin, il y a des gens qui me voient comme une petite cedoise. Et pour moi, c'est étrange parce que je ne me vois pas du tout comme une fille même. Non. Enfin, je, je suis et c'est tout. Et là, quand, quand il me dit bébé, c'est vraiment... pouf, oh, je suis tout et faible, et petite. Oh, il faut s'occuper de moi. Et ça, j'aime bien des fois. D'être petite et faible. Je ne comprends pas tout. Je prends les mots, mots que je connais. Après, je. je comment dire Imagine. Je, fais, je te réponds. Sinon, je ne comprends pas tout. Toujours. Ça m'arrive tout, tout le temps. temps. J'ai envie de parler avec des étudiantes, mais je ne peux pas parler encore bien. Donc, euh, toujours. Euh, des paroles, hein, des discussions ou euh, des conversations sont très très courtes. Donc euh, je peux... on ne peut pas rester longtemps ensemble. C'est trop dommage parce que vraiment j'ai envie de rester avec, euh, avec eux. Mais je ne peux pas parler. Donc, euh, mais il faut progresser aussi. Et une autre chose, quand je, quand je vois, c'est horrible la communication, c'est impossible. Je ne comprends rien, je ne peux parler rien, je ne peux, peux pas prononcer bien. C'est notre difficulté. Au début, quand je ne comprenais pas une discussion, si je ne faisais pas vraiment attention, après quelques temps, j'ai arrêté d'écouter en fait. Si je n'étais si pas en train de parler avec quelqu'un, j'arrête d'écouter. Par exemple, si on est chez Mimou, il y a les Mimou qui parlent. Moi, je n'écoute pas. Enfin, je les entends, mais je n'écoute pas. Je ne je, je sais pas pourquoi. Ce n'est pas bien. Et parce que maintenant, je le fais en ce doigt aussi et que je n'écoute pas les gens qui parlent à côté de moi. Enfin, peut-être des fois c'est bien, mais des fois c'est pas bien. Enfin, j ai, j ai, je ferme les oreilles, enfin, je en, n'entends pas. Ouais, et si je parle avec quelqu'un, s'il y a un si, mot que je ne comprends pas, enfin, il explique enfin je retiens ce qui, ce qui m'intéresse et pas, je n'ai pas retient quelque chose de... de, de que, enfin, je ne sais pas. Quand j'avais 16 ans je suis partie de chez moi, j'ai vécu 11 mois en, aux états unis et euh, là j'étais toute seule euh, autour de moi il n'y avait que des, des américains et au bout de quelques mois j'ai même rêvé en, en Anglais, j'ai parlé euh, euh, ouais, parler bien sûr, euh, penser en anglais et ça n'aimait jamais rêvé avec le français, je n'étais jamais euh, tellement dans la langue comme c'était comme le cas avec l'anglais. C'était peut-être ouais, justement parce que j'étais la, euh, ouais, la seule allemande et aussi parce que je crois que j'étais bah, plus jeune et peut-être ça a à voir aussi. Euh, après à mon retour euh, j'ai ditssé des mots en allemand mais ça ne voulait rien dire c'était un peu la traduction la construction des phrases anglais que j'ai que j'ai imité euh, ouais, j'ai parlé le, euh, allemand anglais en même temps euh, voilà mais maintenant je ne je, je parle plus l'anglais alors je risque oublié des noms c'est un peu dommage mais comme je ne parle plus depuis 4 ans, ça s'oublie tout, tout de suite, tout le jour, pratiquer sinon non, ça s'oublie. Gros mots, par exemple, non je pas les mots comme ça, non, c'est clair, non. Euh, parce que je connais pas trop, euh, même je connais, je suis sais pas comment je peux euh, prendre, comment dire ça, euh, à qui je euh, comment euh, comment dire ça Ça à expliquer qu'est ce qu'il peut, peut me dire peut-être euh, il peut prendre méchant euh, ça voilà encore je, bon, je parle pas très bien si j'utilise les mots comme ça ça peut être dangereux voilà <rire> pour ça je n'utilise pas mais c'est dangereux c'est dangereux je, je commence à me rendre compte que c'est dangereux que que je reste ici, enfin que je suis revenue, parce que maintenant, je sais que c'était super difficile de rentrer en Suède, ça n'a pas marché, et ça va être encore plus dur quand je rentre la prochaine fois. Parce que là, je, je serai même plus euh, éloignée de, de, de mon pays, ma culture et mes amis et tout. Parce que maintenant, ça fait un mois et demi, je n'ai pas parlé avec des amis, je n'ai rien vu, je ne sais rien. Enfin, c'est Maëlle qui m'a dit que la ministre était morte. Moi, je suis là, ah d'accord, ah bon, tant pis. Et en Suède, c'était une tragédie, enfin, tout le monde était là, en oh, larmes, c'était ouais, une catastrophe, et moi j'étais là, oh, bon, bon c'est pas grave. Et elle était à droite, moi je suis à gauche. <rire> On a voté non, c'est bien, tout ce qui compte. Beaucoup de choses, grâce à ma mère, grâce à ma grand-mère, grâce à mes familles, où ma mère m'a donné ma vie. Ma grand-mère euh, a donné la vie de ma mère. Moi aussi, j'ai amené ma vie et la vie de ma mère, la vie de ma grand-mère. Ouais. Comme ça, on a, on a amené beaucoup, beaucoup de temps, ouais. de temps et respiration et de sang, oui, je... lentement. La aussi. Mais c'est. Euh... Non, il y a des autres mots, mais je l'ai oublié. Oh, la machine de la comme ça s'appelle, la, la lavadora. Et maintenant, je parle avec quelques copains espagnols, à moi, y je le parle de la machine de lavar. La machine de laver, pas de la lavadora. se trop bizarre, comme ça, des paroles que j'échange ici pour se faire un. Je sais pas en parole et euh, pour, pour ça c'est comme le dire, je, ça deux, trois, le briquets les le appareils de fer fort, tu sais, comme ça, et après à l'espagnol, je le dis comme ça, donne donne-moi appareil de fer fort, ou comme ça, que, je, je, je, je m'en fous. Euh. Mais comme, comme l'autre comprend, euh, ça va. Tu sais, puis ici tu vois beaucoup de filles, tu sais, qui ont, euh, on dirait une drôle d'opinion des gars. Je trouve ça drôle, pis en même temps, ben, tu sais, tu te demandes, tu sais, tu te demandes si c'est pas à cause d'elle justement, parce que, tu, sais, tu vois, comme il y a des filles, je t'aimerais pas de nom, même de l'école, qui, qui sont très, très méfiantes, tu sais. mais c'est un peu de leur faute aussi, tu sais, je crois qu'ils cherchent un peu, ils font un peu les... il y Y'avait, moi, j'ai trouvé un dictionnaire, abject, quelque chose comme ça, abject. Qu'est-ce que ça veut dire, chef? Je suis pas. Euh, je croyais que c'est le français. Euh, J'ai vu un dictionnaire. Euh, c'est photo dictionnaire. <rire> je je l'utilisais, mais personne ne connaissait. <rire> Après, tu, je l'ai jeté. Voilà. Pendant une soirée, on était là, c'était moi, Ilva, Rebecca et Anassar. On était quatre. On l'a pas trouvé en seul doigt. Et ça, on dit bessard tête. Et on est là, après 5 dix minutes, il y a Rebecca qui cri, crie, elle a dit « obsattheit ». Et on est là, « oui, c'est vrai ». Et après une quart d'heure, je me suis dit « mais obsattheit, c'est pas bon, il y a un truc qui, qui comment on dit, qui va pas ». On n'a pas trouvé du tout, et on était quatre quand même, on a travaillé ensemble, mais c'est, enfin, on n'a pas réussi enfin, ouais. Obsattheit. Je pense qu'il y en a qui pensaient que, que je les draguais, tu sais, des fois. Je pense alors que moi, j'étais totalement... Euh, bon, je leur parlais, sans, sans me poser de questions, tu sais. Ouais, tu me dragues. Non, oh non, pas du tout. Des filles, justement, qui commencent à me parler normalement. Tu au départ, ouais, le petits québécois, ils veulent m'entendre parler, bon, ok. C Un coup que c'est fait, qu'est-ce qui reste Ah, oh, c'est pas grave. C'est pas grave parce que quand j'ai annulé, quelqu'un euh, quelqu m'a dit que c'est pas grave. Non, c'est très grave. <rire> voilà. Pour moi, c'est très grave, mais euh, pour des autres, ce n'est pas grave. Mais moi, en fait, le problème, c'est que moi, je n'entends pas mon accent du tout. Je n'entends pas du tout que je parle, parle différent, différemment. Je peux entendre les, les différents accents. Mais j'arrive pas à les imiter. En Turquie, je connaissais pas la musique. J'ai jamais écouté de musique étrangère. Tout le temps, j'ai écouté la musique turque. Je connaissais pas les musique étrangère. C'était au mari, j'ai entendu la première fois ici. Journalité de Journalité. Voilà, J'aime bien aussi cette chanson. À moi, ce qui m'énerve beaucoup, beaucoup, beaucoup, c'est quand je parle avec quelqu'un en français et lui ne me comprend pas et lui me répond en anglais. Ça m'énerve beaucoup. Parce que je ne sais pas parler anglais et j'aime pas l'anglais. Je ne veux pas apprendre à parler anglais. À, tout, à tous les côtés du monde, tout le monde sait parler anglais. Moi, je ne veux pas. Là, je ne comprends pas parce que, pourquoi ce dit-là. Je ne sais pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Et, tout le monde ne parle, ne comprend pas et te, te répond à, à l'anglais. Ça m'énerve beaucoup il y a des fois que non que je suis je sais pas parler anglais dis-moi euh, tu veux pas parler avec moi tu parles pas mais parle-moi tu sais continue parler à anglais parler avec moi anglais que non c'est que je sais pas c'est horrible il faut que les gens si ils à parler avec toi français euh, dis-moi on sait pas mais mais je sais pas pourquoi un autre langage comme ça ça <rire> tu parles un langage tu parles espagnol et essaye de parler français avec un Français et lui te répond en anglais. C'est totalement assurde, euh, vraiment, si tu le penses. Après, il lui répond en chinois et lui... Euh, <rire> C'est quoi ça C'est horrible ça. Ouh, plein. Plein, plein, plein. Il y a... Oui, vraiment, il y a plein. favori Il y a plein Maintenant je trouve rien, bien sûr. Euh... Je trouve pas. Et puis la vie est belle aussi. La vie est belle parce que avant de j'arrivais ici. Euh, Quelquefois j'ai entendu, mais je sens pas comme ça. Mais en France, je peux sentir la vie est très belle. Voilà. Quand, quand il a commencé à avoir un questionnement avec l'art contemporain, tu parce que moi je me suis lancé là-dessus vraiment avec euh, des trucs comme les impressionnistes qui, qui, qui me passionnaient. Si tu savais après ça tout ce que dû être cassé, tu comme comme d'idées préconçues. On n'est pas on, on essaie de se protéger du mieux qu'on peut, mais c'est pas facile. Quand on commence à te parler d'art conceptuel, puis j'étais plutôt à rebrousse-poil, moi. J'aimais beaucoup aller au musée, tout ça, mais les expos d'art contemporain, quand à ça, tu comprends pas. C'est comme un digeste. En même temps, je voulais vraiment apprendre la peinture, parce que je sais que la peinture, c'est complexe, puis ça fait pas longtemps que j'en fais. Puis je sais que les autres médiums, ça me laisse plutôt froid, fait En même temps, je voulais pas me perdre, je voulais pas trop m'éparpiller, tu Déjà que j'ai de la misère à me, à me rappailler. Par exemple, quand mon frère il est venu me voir ici, il voulait aussi sortir, ben, sortir entre guillemets, mais avoir une petite affaire, si tu veux, avec une Française. Ça, ça reste en, dans les rêves des Allemands, avoir une Française dans sa vie. Ben, Je sais mais vraiment, quand on parle des Françaises, c'est toujours dans le sens euh, belle-femme, euh, quelque chose à attirer, bah, quelque chose, quelqu'un à attirer. Euh, à, à, à, ouais, c'est un peu euh, extravagant peut-être, euh, je sais pas trop. Et pour ça, je crois que l'accent joue là-dessus, tu vois. C'est euh, ça, ces combinaisons entre, entre euh, euh, une personne, euh, qu'on qu va l'avoir, qu'on qu admire, qu'on… dans mon rêve, hein, et cet accent-là. C'est surtout surtout des Françaises et des fois des, Fra des Suédoises. Enfin, maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est de parler le français correct, enfin, de… de, de... Parce que ma langue parlée, c'est vraiment la langue de la russe que j'ai appris. C'est souvent que je connais les, les, les mots de verlang mais pas les mots corrects. Par exemple, relou. J'ai appris relou, je ne savais pas que c'était lourd en verlang Donc c'était un peu... Et ça, j'aimerais ai, bien, bien enfin, parler comme une française, et pas comme une suédoise qui parle français. De, de... Mais aussi, en même temps, je, je veux bien garder mon accent parce que ça c'est une partie de ma personnalité ici en France. Parce que la façon de laquelle on s'exprime, <rire> c'est oui, important, pour, pour, ça donne une idée de la personne. Et, et donc moi je suis suédoise et je resterai toujours suédoise. Et comme ça c'est bien de garder l'accent parce que c'est un peu un signe de la, pour la nationalité. Ça montre la nationalité, ça montre moi. J'avais un ami, il parlait pas du tout français, un Turc. Euh, il avait besoin de mon, euh, mon aide, pour, il a besoin d'un traducteur avec parler euh, quelqu'un. C'était pour travail ou quelque chose comme ça. C'était une femme. Euh, J'étais traducteur entré. Euh, C'était pour travail, je travail c'était il travaille sur des chantiers lui j'étais traducteur entre eux <rire> c est, c est dur, hein je parle pas bien mais <rire> j'ai fait traducteur comment on dit? traducteur oui euh, j'ai une fois j'étais j'ai fait comme ça lui il m'a parlé lui il m'a il m'a parlé en turc il m'a il m'a parlé turc <coughs> Moi, je parle français à elle. Elle parle français. Je parle turc à, à lui. Une fois, il m'a dit en turc. Moi, j'étais à la femme. J'ai répété la même phrase tu, en turc. <rire> C'était bizarre. Comme ça, il m'a dit une phrase turque. J'ai tourné la femme. J'ai dit même phrase <rire> en turc. Elle a ri, tout le monde a ri. Tout le monde a ri, je... De temps en temps, ça m'arrive comme ça. Je prie, je, je parle avec elle, C'est dur traduire. Parce que je ne parle pas bien français. En plus, je fais traducteur. C'est plus en plus dur. Hein? <rire> euh, C'est-à-dire, euh, quand j'étais au Japon, je connais quelqu'un. Euh, je, je connais un peu d'étrangers. J'avais des amis étrangers. Mais. c'était qui sont très, très peu. Mais ici, quand j'arrive ici, j'habitais à cette université. Donc, euh, j'ai fait connaître, je fais de connaissances avec Marocains, Indiens, Pakistanais, Coréens, Américains, Suédoises, allemande suisse Espagnol, mexicain Voilà, déjà 10 pays. Euh, et puis Irak. Et, ouais. et, un peu, et puis Vietnamien, et Chinois aussi. Ce que j'aime dire, c'est pas, mais il y a un gars de mon cours, que il, il parle comme ça, cool. C'est pas, c'est dit comme ça, ou c'est comme ça de pimpa. pong et dit beaucoup ça va tranquille, ça va c'est pas quoi c'est ce mot qu'il dit comme, comme, pour, pour sais pas, tranquille, mec, c'est pas quoi, tu sais, c'est toujours comme, je sais pas, comme si c'est... On saisit sa chance ou on la saisit pas, hein? Carpe diem. Carpe diem toute la France. Peace. <rire> <rire> T'es content, là? Regarde ce que tu me faisais. T'étais bien moqué de moi quand j'ai dit moitié, dans ces mauvaises façons. Et maintenant, je, je réagis toujours. Enfin, j'y pense. On était... on était... au brigand. Et j'ai dit la moitié, moitié. Et ça dit... C'est la moitié, moitié. Et quand j'avais bu quelques bières, je n'arrivais pas à le dire moitié, mais c'est bizarre parce que c'est un mot tch, mais en même temps ça doit être serré, fin tch, et c'est ça, c'est difficile. Les Français parlent très, très, très beaucoup, beaucoup, beaucoup, les Français parlent beaucoup, et puis très vite, c'est, qui sont, ça m'intégrane, mais quand ils parlent avec son visage un peu comme ça, ça euh, en regarde. Je n'aime pas de tout ça. Parce que ça sent trop froid. Donc je sens triste. Des fois, des fois il y a nickel. Tu sais, c'est pas le même emploi. Niquer, des fois. Niquer de la tête. bien bizarre, ça. Quelqu'un l'autre fois qui a dit euh, euh, J'ai niqué ma semelle. Ouais, c'est bizarre, ça et moi j'ai dit euh, non Attends, il a dit j'ai niqué ma semelle et moi j'ai répondu j'ai répondu le nickel semé. Hein? quand je essayais de parler quelque chose sur mon travail en japonais c'est déjà difficile donc ici euh, en France c'est bien sûr bien sûr mais je dois je dois tradu... hein? traduire en français et puis avec mon dictionnaire. C'est-à-dire euh, en français, il y a beaucoup de synonymes. On utilise beaucoup de synonymes. Mais dans le dictionnaire, les significations sont pareilles. Donc, j'ai choisi quelques mots et puis j'utilise quelques mots mais pour euh, des profs, pour euh, des étudiantes, pour euh, des français, ça ne marche pas bien. Ah oh, mais oh, tu sais, tu m'étonnes. Ah, tu m'étonnes. C'est quand même bien ça. Ah putain. Beaucoup d'étudiants qui disent ah putain. Ils prennent une prof de cigarette ensuite et... Putain, en euh, oh, fin de semaine, je vous dis pas. Justement, je vous dis pas. Au Québec, c'est c'est pas je vous dis pas, c'est... Ah, oh, je te dis, elle. Pis tu sais, tu rumines, tu tu dis, ah, oh, je te dis. Tu dis pas, euh, je te dis pas. C'est je te dis. Justement avec écœurant, tu Des fois, tu peux avoir les deux significations d'écœurant. Écœurant positif. Quand, quand tu t'exclames, ah, oh, c'est écœurant. Tu sais, c'est grandiose. C'est écœurant. Ou c'est écœurant dégueulasse, comme ici. Donc, totalement les deux. Et ça, ça, ça dépend de l'intonation. J'ai écouté beaucoup de chansons, j'ai vu beaucoup de films aussi, mais je ne comprenais pas rien du tout. Mais petit à petit, je comprenais, je comprenais. donc c'était très bien. Je ne sais pas, je suis calme depuis quelques temps et c est, c est, ça fait longtemps que j'ai été vraiment... Je ne sais pas, tout était dramatique et maintenant je m'en fous, j'ai plus envie. Je me suis calmée. Mais moi, il dit que j'ai changé le regard. Mon regard, il a changé depuis quelques jours. Je sais pas pourquoi. Et moi, j'ai dit d'accord.